change de rôle, non Ouais. <rire> je pense que vrai oh, je m'en fous. <rire> euh, donc là, tu peux nous dire où on est, si tu te rappelles. Euh, Villa Rennvart Villa Rennvart Comme euh, Donc, on est passé devant euh, en voiture. On a vu l'état de loin. Euh, voilà, n'y a rien d'exceptionnel, de, comme vous pouvez le voir. Un truc qui va terminer en bonus, ça se pas. peut, ça se peut, il faut filmer. Ah, donc, là, on était au grenier, premier étage, ah, et on se demande toujours comment des maisons comme ça en pleine ville peuvent se, euh, se retrouver dans un tel état. Ah, si, il reste quelque chose. Les trains de la rideau. Il reste les trains de la rideau. Voilà. C'est tout ce qui reste. Hein. Ah, de chaussée Voilà l'ampleur des dégâts sur une maison qui doit être magnifique. Beaucoup rêveraient d'avoir ça. Hein. Pepe, tu me fais un petit bilan hein la petite... Pour moi, c'est la plus belle visite que j'ai. Ah ouais, ça c'est. Ouais, donc voilà. On prend une boîte de vente. Voilà, je pense qu'on a quelques années de retard. Voilà. C'est des années de miens de retard. Yeah,